Les... Oui, un peu... quand même. Le salon existe depuis plusieurs années, moi j'ai repris, voilà, 12 ans et demi. Alors au salon, oui, il y a des habitudes qui, sont, euh, qui demandent euh, soit Coralie, soit, soit moi, Marlène. Chacun euh, a ses petites habitudes. On fait de tout, on fait vraiment de, de la coupe, au chignon, au mail aux balayages euh, permanente, euh, aussi bien euh, c'est pareil aux euh, couples euh, bébés comme aux oui. personnes âgées euh, c'est très très varié on essaye comme ça on voit ce que ça donne et puis euh... au, au pire oui tout quand même hein. <rire>